Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 314 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui un jeu qui s'appelle Final Dusk et euh, ben on va découvrir ensemble et puis c'est parti donc il y a un gros bouton play au milieu option du jeu option vidéo audio 60 hz euh, ouais ok admettons euh, option du jeu des dialogues, hein. c'est en français, et ça a pas l'air de se jouer à la manette parce que sinon il y aura peut-être des halos autour de... Donc 0.30, 0.90, 0.160, ouh ça sent le jeu de puzzle, euh, enfin le jeu niveau par niveau en tout cas. Bon bah c'est parti, le haut j'ai une barre bleue en haut, mal foutu ce jeu, un petit un truc qui était mal foutu. Notre histoire commence dans les jardins du château où tous les vampires du royaume s'élèvent le bla bla. Une autre année couronne de succès. Regardez, tout le monde est heureux. Bla, bla, tout cela. C'est les vampires Rennes sur le royaume. Ah, les vampires. Avec les dents, si je le sens. Les elfes, les humains, les nains nous servent bien. Hmm. Ouais, bah, je vais l'insulter, là. <rire> Comme dirait François Purus, je vais l'insulter, la pétasse. Mais, pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si on laissait à eux-mêmes. Ah, oh, genre, cette suffisance, quoi. Parlons du chaos où est notre fille privée de sortie. Ok. Allez, encore faut une fois, essayez d'ajouter de l'ail au plat. Oh oh oh Hé hé hé Mon roi ma reine. Madame Yavana, roi con. Que pouvons-nous faire pour vous des rumeurs courts ces derniers temps L'intention d'imposer une taxe sur la guilde des mages. C'est des vents. Ouais. Ok. Ce n'est rien pour nous, simplement venu à la conclusion que les hein, oh, vous allez me faire rougir. Toi payer les mêmes impôts que tous les autres faiseurs de tour. Hein Faiseurs de tour Prenez ma magie pour deviner un tour. Un peu déclaré de lapin. Bla bla bla bla bla bla. Ah putain je peux skipper. mais bah, en fait je m'en bats les couilles. <rire> Alors... Clique droit pour la caméra... Hein Caméra... Clique gauche pour... Votre but est d'aider Mina, princesse vampire... ...d'arriver... Hein Il y a un problème de français Votre but est d'aider Mina, princesse vampire, d'arriver à la fin de chaque niveau. À arriver à la fin de chaque niveau. Non Votre but est d'arriver à la f non, fin Non, enfin ouais, problème. Malgré quelques atouts dans sa manche, Mina doit éviter la lumière. Évidemment, c'est un vampire. Chaque niveau est divisé en deux étapes, l'étape de planification dans laquelle vous pouvez modifier l'emplacement des objets et l'étape d'action dans laquelle vous devez éviter tous les obstacles. Utilisez des objets éparpillés à chaque niveau pour vous protéger contre la lumière. Une source de lumière devient inoffensive lorsque l'indicateur lumineux affiche le symbole de lune si sa bordure est verte. A l'étape de planification, le pouvoir des chauves-souris permet de manipuler les objets. Ce pouvoir est actif par défaut dans le premier chapitre du jeu. Ok. ramasser de l'ail pour débloquer les chapitres suivants. Quelques gousses d'ail peuvent être cachées dans des endroits difficilement accessibles. Vous pouvez sauter encore. Bah oui, mais j'aimerais bien le lancer le niveau. A l'étape d'action, les pouvoirs de chauve-souris permettent de recouvrir. Permettent de. l'étape d'action, les permet de recouvrir une seule source de lumière ou d'y un ennemi. bla. Attends, mais je suis sur des trucs depuis tout à l'heure, non Ils auraient pas oublié un truc dans le jeu Ah, mais ouais, mais c'est des trous de cul. C'est des trous de cul, bah ouais, ils m'ont fait faire des niveaux que j'ai passés, mais pour rien. Donc il fallait cliquer sur. En fait tu peux pas lancer le jeu, il fallait cliquer sur la croix là. Oh C'est horrible. Ramasser de l'ail pour débloquer. Ok. Je sais pas si je peux me déplacer dans le niveau euh, autre que... Voilà, et on lance l'action. Ok, alors attendez, pourquoi c'est... Q, c'est pour faire quoi Qu'est-ce que je peux faire Comment, peux, comment ça se fait que je peux pas me déplacer dans la vue du niveau Ah oh, ah bah oui la caméra. Qu'est-ce que je suis con Ils nous ont dit on pouvait déplacer la caméra. Ok bah voilà je fais comme ça. Ok on lance. Gousse Deux gousses d'ail et je sais pas où est la troisième goose d'ail. Voilà, continuons. Alors, à l'étape d'action, les pouvoirs des chauves-souris permettent de couvrir une seule source de lumière ou d'étourdir un ennemi pour un court instant. A cette étape, le pouvoir peut être utilisé à plusieurs fois reprises après un bref instant d'attente. Cliquez pour utiliser. Les points de contrôle permettent de reprendre un niveau sans avoir à refixer les objets ou les flèches. Après avoir utilisé un point de contrôle, celui-ci s'est affecté à un... Alors, qu'est-ce que je peux faire J'ai le pouvoir du chauve-souris, mais ça, ça sera l'étape d'action. Parce que si je lance là. 3, 2, 1. J'ai pas réussi à lancer le pouvoir. Bon, bah, continuons. Augmenter la rapidité de Mila en maintenant la touche de défilement. Attention, au-delà du bord de l'écran, de nombreux dangers vous guettent. Ah, ça me permet juste de faire ça. Ok, il faut que je clique sur la source de lumière. Ça, ça sert à rien on va le mettre ça ici je comprends pas parce que là du coup ça fait pas ça fait pas complètement en vert bon on va essayer on va voir si elle meurt pas en passant devant ah bah elle est morte. Ok. Elle a pris un rayon la fille. Ok. Il a rien à voir là aussi on est d'accord. Qu'est-ce que je veux que je fasse avec ça moi Ah bah là ça marche. Ah ouais on peut l'utiliser que sur elle. Donc ça veut dire que sur elle il faut le planquer volontairement. Allez, c'est parti mmh J'y suis arrivé C'était super dur ah, j'ai pas d'aide là merde. Augmenter la rapidité. Ah bah ben non. Ok. Par contre, j'ai pas bien compris. Ouais. Bon. Alors, admettons... Oh putain, oh putain. Oh putain, on en a plein. Il vaut mieux faire ça, tiens. Comme ça, j'ai le temps de recharger et puis de le refaire sur l'autre. Allez, c'est parti. Il va falloir un petit peu de réflexe. Et j'ai pas eu mon pouvoir. Ça a pas fait mon pouvoir. Ça a pas fait mon pouvoir. Je vais péter un câble. Pourquoi ça a pas utilisé mon pouvoir Je croyais que je pouvais l'utiliser. D'accord, je peux l'utiliser normalement. Ouh, ça n'a pas intérêt à bugger ça. Ça me saouler sinon. Oui. oui, oui, oui, oui, oui, Ah, je suis content. Mon dieu. Alors, bah pour l'instant, je vois pas en quoi ça va pouvoir se complexifier. Ok, il est tombé comme une grosse merde le truc. Je vais revenir comme c'était. On va mettre celui-là là. Et celui-là là. Pour que ça cache bien. On va mettre celui-là là. Je vais faire là là là là. Il y a des trucs qui se cachent derrière, mais on s'en fout, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, Nina. Bon, j'ai récupéré qu'un seul, hein, qu seul truc, bon, c'est pas grave, je m'en fous un peu. Oh putain Il y en a combien de niveau là Oh, ça va chier. Comment je fais Comment je fais Ah, faut que j'utilise les caisses qui sont en haut. Et eh ben, on va les utiliser. Flore Flore Alors qu'est-ce que ça me permet ça tout ça Ça on va cacher lui. Ah on va, on va cacher lui. Ah lui on sera obligé de le cacher. On sera obligé de le cacher avec de la magie je pense. Lui c'est bien mais lui on sera obligé avec de la magie. Euh... Lui là-bas on le fera avec de la magie. Lui on va être obligé de le faire comme ça. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais, je pense que c'est bien ça. Allez, c'est parti. J'ai pas envie de recommencer alors t'as pas intérêt à bugger putain de jeu. Oh non, qu'est-ce que je suis con. Oh putain, j'ai failli mourir. Je l'ai fait un peu trop tôt et... C'est bon. J'ai réussi à le passer. On en fait encore un petit. À choisir le sens de course de mineur en faisant glisser la flèche dans l'une des quatre sens. Certaines flèches ne peuvent pas être plus que dans les sens appropriées. Ah, là ça se complexifie. En mettre. Oh putain. Euh, je sais pas si je peux les modifier pendant. Parce que là, imaginons que j'en cache un. Où est la porte de sortie La porte de sortie, elle est là-haut. Donc il faut que ça monte là-haut. Sauf qu'il faudrait que ça récupère aussi là Ouais, voilà, là j'aurais du mal. Il faut que ça monte. Et que là, quand elle va aller là, elle va aller là-bas. Vous m'avez compris quoi. Et puis je cacherai le machin. Bon, allez, on lance. Allez, on lance. Je crois que j'ai compris, mais je suis pas sûr. Bon, voilà, elle est planquée. Donc là, elle va monter. Et là, elle va aller à gauche. Ah oui, elle est à la gauche. Putain, bien. C'est bien ça. Duh, duh. Allez, on s'en fout encore l'autre. J'avais dit, j'avais dit, ah j'avais dit, mais voilà, ça, je pense que ça va devenir ultra ouf. Oh putain, je sens que je vais pas y arriver, oh putain, la porte elle est où Je dois aller où La porte de sortie elle est là-haut, donc il doit monter là-haut. Ok, je peux aller là où je veux, donc je vais aller là-bas. Je sais pas si elle va faire demi-tour toute seule. Est-ce qu'elle va passer là Mais est-ce qu'elle va faire demi-tour C'est une très bonne question ça. Je n'ai malheureusement pas la réponse. Si je le fais là, je le fais là, je le fais là. Elle va revenir. Il faudra le monter. Et elle va monter là-haut. Elle va aller à droite. Oh, mon dieu, ce truc de ouf qu'on va faire. On va essayer d'en planquer un max, on va planquer celle-là, ah putain non, celle-là, et j'espère vraiment qu'elle va faire demi-tour une fois qu'elle sera là-haut, j'y crois vraiment moyen, hein. allez c'est parti, on est ouf, t'as intérêt à faire ce que j'ai dit que tu ferais, espèce de connasse. Donc là, elle va aller là. Donc là, elle va là-haut. Putain J'ai pas pu cliquer, ça allait trop vite. Ouh là, il y a du rage. Le point de contrôle. Ah putain, non T'es sérieux Ah oui voilà, ça c'est mieux. J'ai pas pu appuyer sur l'autre quoi, c'est un truc de ouf. Donc là elle va monter. Il a intérêt à me laisser appuyer ce con. Oui c'est bon. Je les ai tous su, et on va s'arrêter là, donc euh, oui, passer au menu d'accueil du jeu, oui. Et voilà, donc Final Dusk, donc c'est un jeu puzzle, où il faut guider donc, le vampire jusqu'à la porte de sortie de tous les niveaux, sans qu'il se prenne le soleil et tout ça, en le guidant avec l'essence et tout, et je trouve que c'est plutôt sympa, ça fait réfléchir, c'est cool. Voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager cette vidéo pour, euh, pour faire découvrir ce jeu, si vous le souhaitez, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, et on se dit salut